Un point de vue politique de dire on, on nous interdit de manifester, on y va quand même. C'est pas pour euh, dès que euh, la police décide qu'on doit y aller bah, de s'y plier quoi. On n'avait pas envie de partir alors que les policiers nous le demandaient et nous le faisaient comprendre à coups de gaz lacrymo, etc. On se baladait, il y avait vraiment une bonne ambiance, quelques cortèges politiques qui commençaient à se mettre en place, mais c'était vraiment tranquille. Montrer que, que la COP21 était un sujet qui nous intéressait, qu'on ne voulait pas qu'il y ait un, un monopole de, de la parole politique là-dessus. C'est vraiment en discutant avec les gens qu'on s'est rendu compte que la place était quadrillée de partout. Au final, rapidement, il y a eu des échafourés entre eux. Je ne sais, sais jamais comment qualifier ces gens, parce que je pense qu'ils n'ont même pas envie d'être qualifiés eux-mêmes. C'est des gens qui ont des moyens d'expression politique euh, qui peuvent mener à la violence et aux altercations entre les forces de police et, et eux-mêmes. Donc il y a eu des gaz lacrymo qui ont rapidement été, été lancés. En une heure, les flics, les forces de police ont quadrillé un peu la place, nous empêchaient de partir. Les bouches de métro étaient fermées. Ils ont fait plusieurs groupes, plusieurs NAS. On a étaient enfermés par euh, des cordons de policiers pendant plusieurs heures. Et rapidement, ils nous ont resserrés de manière assez, euh, assez étouffante. Parce que c'est oppressant, même si tu es à l'air libre. Certains tombent, il euh, y a des personnes âgées qui sont plus ou moins traînées au sol. Il euh, y a des gens qui vraiment se font arracher leurs vêtements. Et je pense qu'il y a une trentaine ou une quarantaine de personnes en une quinzaine de minutes qui ont été sorties une à une et mises dans des premiers fourgons. Impossible de savoir ce qui se passait, aucun contact avec les policiers sur rien. Et après, des fourgons de flics sont arrivés. Et puis ils ont demandé des volontaires pour monter dans les bus. Comme on en avait tous absolument marre d'être là et qu'on on croyait que c'était qu'une grosse farce policière qui était en train de nous tomber sur, le, sur la gueule, on nous avait dit que c'était des contrôles d'identité au commissariat. Ben on était plusieurs à, à demander à partir. Donc on est monté volontairement. C'était assez étrange cette, euh, cette scène de les gens se portent volontaires pour entrer dans des fourgons de police. Avec les policiers qui nous disaient pas tous à la fois, pas tous en même temps. Euh... Mais tout le long, de, tout le long, mais, mais du début à la fin, de la place de la République à la fin de la garde à vue, les flics comprenaient rien. Ils étaient débordés, ils n'avaient pas besoin de ça, ils n'avaient pas envie de ça. Quand on est arrivé au commissariat de. De Bobigny, ils s'attendaient à avoir des, des méga-casseurs euh, hyper vénères. Euh, ils il débarquent avec des gens euh, qui chantaient des chansons euh, de colonies vacances. Fin... Et surtout, nous, ce qu'on n'a pas compris, c'est pourquoi les premiers ont eu leur contrôle d'identité. Et nous, on a été mis en garde à vue. Et à un moment, j'ai été pissé au commissariat de Bobigny. Et la porte ouverte, parce qu'ils n'étaient pas le droit de pisser la porte fermée. Et j'ai entendu des flics qui disaient bah, « ça vient du haut, hors du préfet » donc euh, hors du ministère quoi et donc ça venait du haut de je pense que c'était une réponse à la destruction du mémorial qui avait été détruite et il fallait annoncer des centaines de gardes à vue donc 317 exactement histoire d'avoir une réponse politique ferme au fait qu'on ne détruit pas le mémorial de la république chose qui est bien évidemment fausse il y a peut-être quelques personnes qui ont jeté des bougies mais la majeure partie du mémorial et ça ça a été prouvé par des nombreuses vidéos ce sont les policiers eux-mêmes qui ont marché dessus sans prêter attention à quoi que ce soit Et moi, une autre chose euh, qu'on a su après coup, euh, à force de témoignages et de rencontres avec des gens qui avaient vécu la même chose que nous, c'est euh, l'arbitraire enfin, les différences de traitement et donc l'arbitraire total qui a lieu entre les différents commissariats et les différentes personnes. Il y a des gens qui ont été fouillés à nu, d'autres pas. Des gens à qui on a pris l'ADN, c'est-à-dire le coton-tige dans la bouche, d'autres pas. C'est des choses qui sont sur le papier, mais que... La police en fait ce qu'elle veut en fonction des, des, des, des, des, des objectifs politiques euh, qu'on lui assigne. Quoi. je pense qu'on ne se rend plus compte. Les mecs de Goodyear euh, qui vont passer deux mois en tôle, on se dit « ouais, ça va, c'est deux mois ». Mais en fait, euh, moi, 24 heures, j'en pouvais plus, quoi. Donc je m'imagine pas deux mois dans ces conditions-là. Donc je pense que c'est vraiment des choses euh, qu'il faut humaniser, en fait. Euh, moi, je dirais que l'état d'urgence, c'est euh... la la mise en pause de tous les principes directeurs du droit. Ce que les services de police peuvent faire dans le cadre de l'état d'urgence et, dans, le cadre, et dans, un, dans une période normale, ce sont les mêmes, ce sont les mêmes choses. On ne leur donne aucun nouveau pouvoir. C'est simplement que l'ordre ne vient plus d'un magistrat, mais vient de, du préfet. Et ça, on peut penser que c'est euh, vraiment accessoire et que euh, c'est des espèces de, de chipotage de juristes euh, et de droits de, droit de l'homiste, sauf que ça change tout parce que quand c'est l'administration euh, et donc un pouvoir politique qui, euh, qui détient les rênes de la répression, mais les rênes totales, c'est-à-dire jusqu'à l'intrusion dans le domicile d'une personne en plein milieu de la nuit pour la réveiller, pour euh, retourner sa maison, pour chercher des espèces d'indices de je sais pas quoi, et ben, le fait que ce soit le préfet qui le demande ou le fait que ce soit un juge indépendant qui doit motiver sa décision, ben, finalement, franchement, ça change tout. Et c'est ce qui fait la différence entre un régime démocratique, euh, protecteur des libertés, et un régime, euh, je dirais pas totalitaire, mais un régime euh, plus policier qui, euh, qui a les mains beaucoup plus libres pour, euh, pour agir et pour, euh, pour cibler ceux qui, ceux qui déterminent pendant un temps comme ennemi. Cette réponse par l'état d'urgence est une réponse politique qui n'a absolument pas comme objectif de nous protéger euh, des attentats. Parce que premièrement, ça ne marche pas. Tous les, sp les spécialistes de, de, de, de l'antiterrorisme disent que ça ne sert à rien, les perquisitions où tu vas frapper à la porte des gens. Enfin, dans ce cas-là, on n'a qu'à aussi ouvrir nos portes à tous les policiers, donner nos téléphones et dire bah, « allez-y, fouillez enfin, ». La surveillance généralisée ne marche pas. Et ils le savent. Et, et et donc on est dans ce, dans, dans, dans ce truc-là, où, où on nous bouffe nos droits petit à petit. Et, euh, et je trouve qu'il n'y a rien de pire encore que des revendications euh, politiques soient pas entendues, ne soient pas écoutées. C'est déjà hyper désagréable, mais limite c'est le jeu démocratique. Mais quand on commence à les rendre indécentes et les rendre carrément inaudibles et, et intolérables dans les médias et auprès de la sphère politique, on atteint un stade qui est ultra-dangereux parce qu'il n'y a plus rien qui est possible sauf suivre le chemin que des gens ont tracé pour nous alors qu'on ne l'a pas décidé, quoi. Et moi, c'est ça qui me rend presque le plus triste dans cette affaire-là, c'est que c'est que je me suis pas trompé. Et ça fait mal de se rendre compte qu'en fait, on s'est pas trompé, qu'on n'a pas fantasmé une situation politique euh, et on ne l'a pas, euh, pas aggravé quoi. — Non. — euh, Et elle est peut-être même pire que ce que je pensais.